Actuellement le taux d'onde stationnaire donc sur la POTI. vas-y relâche je tourne maintenant ça va être la puissance appui voilà la puissance donc du dx patrol à l'heure actuelle qui est un peu moins de 80 mW